Nous avons vu dans Luc 11 que les disciples demandent à Jésus de leur enseigner à prier après l'avoir vu et entendu prier. Ils avaient le témoignage, l'attestation que les prières de Jésus, de Yeshua, étaient entendues. Alors, il leur demande... il lui demander en quelque sorte de les, de les former à entrer dans cette, cette prière efficace, cette prière qui avait sa réponse, euh, souvent immédiate, mais toujours qui arrivait. Alors, la première chose que le Seigneur leur apprend, c'est que d'abord ils ont un Père. Et nous avons un Père céleste et c'est lui qui est la source et le commencement de toute chose est bien sûr la source et le commencement de la prière. Et il va prendre cet exemple de l'ami qui, euh, euh, qui va trouver son autre ami parce que il a reçu un visiteur inattendu qui est aussi un ami. Et euh, dans le cadre de l'Alliance, c'est ainsi qu'on peut s'appeler ami, quand on est en fait en alliance dans, dans les écritures, dans la Bible. Un, un homme qui est appelé un ami est un, quelqu'un qui a conclu une alliance avec un autre. Donc, dans l'alliance, le partenaire d'alliance peut toujours trouver son partenaire à n'importe quelle heure pour obtenir ce dont il a besoin. Mais Jésus, là, fait remarquer que ce n'est pas l'alliance qui est... L'important dans la prière, c'est la persévérance. Ce n'est pas parce qu'il est son ami qui va se lever et lui donner, mais parce qu'il va persister et insister à faire valoir finalement son droit d'alliance. En quelque sorte, c'est la même chose avec le Seigneur pour nous dans la prière. En quelque sorte, on peut dire que la persistance de l'ami a insisté auprès de son ami, qui pourtant n'a pas envie de lui donner ce qu'il lui demande. Cette persistance, en fait, n'accepte pas l'idée d'une défaite, l'idée qu'il pourrait ne pas lui donner. Et c'est dans cet état d'esprit que nous devons nous approcher du Seigneur dans la prière. Donc, nous... Nous avons plusieurs niveaux où nous pouvons demander, nous pouvons chercher, nous pouvons frapper. Et si vous regardez bien, nous amenons notre prière à des niveaux croissants, d'intensité, euh, de persévérance et de foi, et en quelque sorte, le Seigneur, le Père, va toujours répondre à ceux qui viennent à lui selon ce modèle-là. Lisons dans 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors quelque chose que nous demandions, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons cette chose que nous lui avons demandée. En fait, notre confiance dans la prière envers le Père est établie sur cette, cette sécurité dans laquelle nous sommes. Si nous ne sommes pas en sécurité avec le Seigneur, comment pouvons-nous en avoir une prière efficace La confiance est là, vous voyez bien que dans cette parabole de Luc 11, bien le le pain n'est pas une pierre, le poisson n'est pas un serpent et l'œuf n'est pas un scorpion. Et c'est parce que nous avons cette sécurité-là que nous pouvons demander avec assurance. Nous savons que notre Père il donne de bonnes choses à, ceux, à, à ses enfants, bien sûr, puis à ceux qui prient intensément. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle que Jésus annonçait à ses disciples dans cette école de la prière. Tout don du Père vient au travers de l'Esprit-Saint. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est que, et là nous allons retourner au chapitre de Matthieu, au chapitre 6 de Matthieu, le verset 5 à 13, que nous allons lire. Nous retournons dans ce chapitre de Matthieu bien connu qui est le sermon sur la montagne où Jésus nous donne, où Yeshua nous donne beaucoup d'enseignements de, importants Matthieu, euh, chapitre 6, à partir du verset 5. « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte » Et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les, les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont fait tort, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Donc, dans ce passage, en fait, le Seigneur met vraiment le doigt sur cet esprit pharisien, on va dire. Qui se faufile dans toutes les dimensions de l'activité spirituelle et qui corrompt en fait l'efficacité de la prière. L'efficacité et la puissance. Cet, cet esprit-là, cet esprit pharisien qui a besoin de se montrer, d'être reconnu, d'être accepté, en fait court-circuite notre prière pour qu'elle n'atteigne pas le trône de Dieu. En quelque sorte, cette puissance qu'il a essaie de diriger notre prière vers la terre pour la rendre faible. Regardez bien que le pharisien a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré. Il a besoin d'être vu des hommes. En fait, si nous voulons être efficaces dans la prière, nous devons nous libérer de tout ce qui va qui va être une séduction en fait pour nous, et qui consiste à faire des prières dans le but d'être vu et reconnu par les hommes. Ça, ça bloque inévitablement la réponse du ciel. On peut bien exercer effectivement la, la charité, on peut, on peut avoir une, une prière qui peut paraître effectivement très belle, mais elle sera creuse aux oreilles de Dieu et ne percera pas jusqu'au ciel. Il n'y aura pas de percée. Dieu ne l'entendra pas. C'est-à-dire Dieu entendra un son, mais il n'écoutera pas. Donc, ne l'exaucera ne pas. Être vu des hommes. La deuxième, c'est euh, la trompette de l'hypocrite. En fait, notre, notre prière ne, peut, ne doit pas être une trompette d'hypocrisie. Je m'explique. Elle ne doit pas être l'indicateur externe d'un cœur qui est corrompu parce que ce cœur recherche la gloire des hommes. Le mot grec, en, euh, traduit par hypocrite, ça veut dire c'est un acteur de théâtre en fait qui, qui porte un maquillage pour cacher son identité lorsqu'il joue le rôle d'une autre personne ou qui, est, ou qui est engagé dans quelque chose qui n'est pas réel. Et Jésus va dire ne soyez pas, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Faites pas semblant, ne faites pas semblant d'être spirituel, ne faites pas semblant d'être très très concerné par une situation dont quelque part vous vous moquez. Non. Donc ne pas être vu des hommes, ne pas être une, une, un hypocrite. Et le positif, eh bien... « Entre dans ta chambre et ferme la porte ». Alors, ça ne veut pas forcément dire, physiquement, « Entre dans ta chambre et ferme ta porte », mais ça veut dire euh, que ton cœur soit dans un alignement correct avec le Seigneur pour trouver le Père dans, dans le secret, dans, dans le secret, dans ce qui n'est pas vu, que Lui seul voit. Ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas en faisant l'hypocrite, c'est « Le Père va nous répondre » dans le lieu secret, c'est-à-dire dans notre esprit qui est le lieu où la vérité peut être. N'oubliez pas que le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le centre de notre être, c'est le cœur, le cœur est l'interface en quelque sorte entre, entre l'âme et l'esprit, c'est notre être intérieur, là où Dieu voit, il n'y a que Dieu qui voit, qui entend, qui sait, et c'est de là que la prière doit jaillir. Si nous voulons résumer en quelque sorte ces deux vidéos sur l'école de la prière, nous pouvons dire ceci d'abord. Euh, pour prier nous avons besoin d'avoir le désir de prier le désir de prier mais surtout le désir d'apprendre à prier euh, convenablement ce désir qu'avaient les disciples Seigneur apprends-nous à prier enseigne-nous à prier les disciples avaient vu le Seigneur prier ils voyaient l'efficacité de sa prière et ils désiraient entrer dans cette même euh, cette même réalité, dans cette même puissance de la prière qui, euh, qui obtient et Jésus avait bien sûr encouragé ses disciples à prier, donc ils ont sentent le besoin, ils ne peuvent pas prier sans, sans euh, que Lui, et pour nous c'est le Saint-Esprit, nous montre comment prier. Donc, nous avons besoin d'avoir déjà un désir dans le cœur de prier comme cela plaît à Dieu, de prier selon le désir de Dieu. Le deuxième point, c'est avoir conscience que notre prière doit, doit être parlée, de parler avec des mots. Ça ne veut pas dire que la prière informelle et du fond du cœur on ne soit pas entendu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Nous sommes dans l'école de la prière, donc il faut un travail concret, un exercice, un travail, ce qu'on appelle des travaux pratiques en quelque sorte, et c'est ce, notre bouche, notre langue, nos lèvres qui vont prononcer des mots, les formaliser, les verbaliser à haute voix. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 11, lorsque vous prierez, dites. Donc, nous avons déjà à parler, nous avons besoin d'avoir ce désir d'apprendre à prier, mais nous avons besoin aussi de parler, de faire euh, sortir ce qui est au fond de notre cœur, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le troisième point nous, que nous devons garder à la pensée, c'est que nous avons en face de nous un Père à qui nous nous adressons, un Père qui est bon, qui est la source de tout, qui est aussi la source de la prière. Et euh, l'importance, c'est ce qui est dit dans 1 Jean 5, c'est d'avoir cette assurance que le, le Père nous écoute. Et il nous écoute si nous demandons les choses selon sa volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, eh bien, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et là, la foi rentre en ligne de, de compte, en ligne... Euh, la foi se saisit de ce qu'elle a demandé, et le doute n'est plus là. Nous savons que la chose que nous avons demandé, nous l'avons, « Notre Père est un Dieu bon » qui donne de bonnes choses, qui ne va pas nous donner ni un, une pierre, ni un serpent, ni un scorpion quand nous lui demandons du pain, un œuf, et un poisson. Enfin, euh, il y a une attitude que nous devons avoir, quatrième point, une attitude que nous devons avoir, nous voyons cela dans Matthieu 6, euh, nous ne pouvons pas prier, avec un cœur finalement double, divisé, c'est-à-dire un cœur qui a envie d'avoir sa récompense de la part des hommes, être vu des hommes, être un hypocrite. Non, euh, c'est dans le secret du cœur, dans le secret de notre chambre, que se passe en fait euh, la conversation avec notre Père. Et lui, il voit notre cœur et lui, il répond. Shalom, à la prochaine fois.